Jingle. Donc la caféine booste la testostérone. Qui aurait pensé que la caféine et la testostérone auraient un rapport Donc une dose de caféine qui est prise une heure avant l'entraînement augmenterait légèrement le taux de testostérone. Des chercheurs de Nouvelle-Zélande euh, ont effectué des tests sur des rugbyman allant de euh, sur des dosages de 200 à 800 mg. Une tasse de café c'est 100 mg les amis. Donc c'est quand même des doses importantes. Donc ceux qui n'avaient rien pris ont augmenté leur taux de testostérone après l'entraînement d'environ 15% et ceux qui ont pris de la caféine en plus avaient une testostérone euh, supérieure à hauteur de 1 à 5% en plus. Autant dire pas grand chose. Ceci dit ça augmente. Sauf que il y a eu également à côté une hausse du cortisol. Et pas de 5%. En général, le cortisol a augmenté de 52%. Donc en fait, la mesure qui était faite après l'entraînement, entre la testostérone et le cortisol, montrait un marqueur pour l'anabolisme dans le corps, euh, c'est quelque chose d'un peu compliqué, je ne développe pas, mais qui était euh, 14% inférieur à la suite de prise de caféine. Ce qui veut dire qu'au final, on aurait moins de testostérone ou plus de cortisol après l'entraînement à cause de la caféine par rapport à un training sans rien. Cette étude en fait, trouve sa limite pour moi dans le fait que je n'ai pas toutes les données. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de séances-tests ont été effectuées pour valider ces pourcentages. Et en, en tout état de cause, on peut en conclure quand même que le cortisol et le café font bon ménage. Mon conseil, prenez votre café normalement si vous en consommez.